À tous, donc Philippe Cormont et Farid Kassa ce matin, nous sommes ravis de, de vous accueillir pour cette nouvelle visioconférence Trusting Finance sur un sujet, j'allais dire, bouillant, l'immobilier. Pourquoi on a voulu faire cette visioconférence C'est parce qu'on a le plaisir d'échanger régulièrement avec vous et vous nous avez fait part de votre inquiétude, j'allais dire, quant à, à l'immobilier et l'immobilier c'est un sujet qui est très large, on peut parler de l'immobilier résidentiel, on peut parler d'immobilier de, de bureau, on peut parler d'immobilier de commerce. Donc, il nous paraissait important de faire un point sur, sur ce sujet, d'autant plus que nous avons la chance d'avoir chez Trustim Finance un spécialiste euh, de l'immobilier, la personne de Farid Kassa, qui est gérant chez nous, qui co-gère le fonds que vous connaissez bien, Trustim Optimum, aux côtés de Jean-Luc Alain et de Muriel Blanchier. Et Farid euh, a une expérience, une longue expérience d'analyse et de gérant, euh, notamment sur l'immobilier, euh, par le passé pendant longtemps chez chez Exan, euh, pour les, les comptes propres, les fonds propres d'Exan, de, et puis euh, et puis chez Trustim, chez Trustim Finance, le spécialiste de, de l'immobilier. Donc il nous a paru important de vous pouvoir vous faire partager son analyse, son son point de vue. Euh, sur euh, sur l'immobilier, vous avez tous vu la chute très brutale euh, des foncières. Vous avez suivi l'actualité euh, du Nibail euh, avec, euh, euh, j'allais dire, euh, ces, ces polémiques, euh, j'allais dire, en termes de stratégie euh, internationale. Et je pense que c'est important de, de, de faire un point sur, euh, sur l'immobilier, d'autant plus que il n'est pas rare que vous ayez des clients qui soient, qui bien sûr leur immobilier résidence principale voire résidence secondaire, mais qui ajoutent très régulièrement des OPCI, des SCPI. Donc ça, c'est aussi un point important, c'est que dans la constitution d'une allocation d'actifs de, de portefeuille, il n'est pas rare que vous placiez de l'immobilier dans, dans des contrats d'assurance. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à, à Farid Kassa. On va faire une présentation peut-être de 25-30 minutes N'hésitez pas à nous poser des questions en cours de route, le but c'est que ça soit interactif et de toute façon à l'issue de la présentation, on aura le plaisir de répondre à toutes vos, à toutes vos questions. Donc, euh, écoute, je te passe la parole Farid et puis vous avez la, la présentation que vous pouvez suivre et qu'on ne manquera pas d'ailleurs de vous envoyer par la suite. Bon, bien, bonjour à tous, merci de, de participer à cette présentation. Euh, donc aujourd'hui, c'est intéressant de faire un point sur le secteur immobilier euh, six mois après la sortie euh, du confinement, après avoir, euh, après, avoir pu, euh, bah, après avoir pu constater ce qui s'est passé euh, sur, la, sur la toile de fond macro. Euh, Peut-être commencer peut-être commencer par euh, vous présenter euh, la toile de fond macroéconomique dans laquelle on évolue. Donc, Comme je le disais, on est six mois après euh, la sortie du confinement. Et Sur ce tableau, on peut se rendre compte sur, le 3, sur la quatrième euh, colonne où se situe pour chaque secteur d'activité euh, euh, où on en est par rapport au quatrième trimestre 2019. Ce qu'on constate, c'est que post-confinement, euh, tous les secteurs ont peu ou prou euh, j'allais dire remonter la pente euh, ce qu'on constate c'est que il y a trois gros secteurs d'activité ça c'est un petit peu le résultat des courses qui ont plus de mal et qui sont marqués un peu plus durablement euh, par ce, ce choc récessif qu'on a subi c'est l'industrie aéronautique et l'automobile euh, le, le transport donc en, en particulier le transport aérien et l'hôtellerie-restauration qui euh, comme vous le voyez qui, ces trois secteurs représentent 10% du PIB euh, national et ils sont encore 20% en dessous de leur pleine capacité. Donc ça, c'est le premier enseignement. Tous les secteurs sont pas... Enfin, on est à, à l'aune d'un nouveau confinement, enfin, on est dans un nouveau, deuxième confinement, mais euh, ce qu'on sait, c'est que post-confinement, tout le monde repart pas de la même manière. Par exemple, à l'inverse, la construction est parti, repartie assez vite. Euh, le, le secteur de la construction est aujourd'hui 5% en dessous de ses niveaux de, de 2019. Euh, sur l'année, donc, on s'attend évidemment à une récession au global. Ça, c'est de la redite, mais Globalement, le, les, les prévisions euh, sur lesquelles on table, c'est moins 9% en termes de PIB, avec une composante à, euh, euh, consommation qui sera à moins 7 et une composante investissement qui sera à moins 10. Côté emploi, le deuxième constat, c'est que le choc sur l'emploi, il a été moins fort euh, que le choc sur l'activité puisqu'on a une perte d'emploi au premier semestre de 2,8%, alors que je vous rappelle, les, choc, les baisses d'activité euh, premier et deuxième trimestre ont été de moins 6 et de moins 14. Ça veut dire que les mesures d'accompagnement et les mesures de mise en, en chômage partiel ont relativement bien fonctionné. Euh, il faut juste avoir en tête qu'effectivement euh, elles ont fonctionné, mais un, elles sont provisoires, et euh, il y a un certain nombre de secteurs, dont l'aéronautique et l'automobile, qui n'ont pas pleinement profité de ces mesures d'accompagnement, mais qui ont décidé de maintenir les effectifs en l'état. C'est-à-dire qu'on n'a pas perdu de capacité euh, mais euh, ces besoins d'accompagnement euh, sont provisoires, c'est-à-dire qu'elles s'arrêtent à un moment donné, ça euh, s'arrête dans le temps. Alors pour ce qui est du, de l'impact de cette toile de fond un peu, j'allais dire, adverse sur l'habitation, sur on va passer en revue les trois grands secteurs, euh, trois grands compartiments du secteur immobilier, on va commencer par l'habitation, le bureau et les commerces. Pour ce qui concerne l'habitation, alors je dirais que, pour résumer, les nuages s'amoncèlent pas mal autour du secteur, mais paradoxalement, et pour l'instant, alors c'est euh, enfin, quand même assez tôt pour, pour juger du, du plein effet de cette crise, mais pour l'instant, les prix tiennent. Et ça, c'est le grand enseignement de ces, ces dernières semaines, c'est que les prix du résidentiel en France continuent de monter, alors qu'on est quand même face à des indicateurs euh, totalement euh, contraires. Euh, si on se place, donc, premier, premier point pour le résidentiel, j'allais dire le fonds structurel reste globalement porteur, on est toujours sur un marché, on est toujours sur un marché où la demande est structurellement portée par la dénatalité, l'augmentation du nombre de familles monoparentales et l'allongement de la durée de vie. Chaque année, la demande nouvelle de logement progresse de 1,1%. Ça, c'est une demande soutenue, récurrente, qui s'observe depuis une vingtaine d'années. Deuxième élément porteur, c'est le déficit d'offres qui n'est toujours pas comblé. On estime qu'il manque à peu près 500 000 logements en France et la construction ne parvient, enfin, le niveau de construction, le secteur ne parvient toujours pas à combler ce retard. On construit à peu près chaque année 400 000 logements et les 400 000 logements, ils servent peu ou prou à absorber la nouvelle demande. Donc, on fonctionne sur un marché. En pénurie, avec une demande, structure, enfin, une demande en croissance structurelle faible, mais en croissance récurrente. Et après, du point de vue investisseur, les rendements qui sont offerts par le secteur immobilier sont toujours très intéressants. On les situe pour le très haut de gamme, entre 2,5 et 3,5%, ce qui fixe une prime de risque équivalente à 2,6, 3,6% qui, qui paraît quand même assez élevé au regard du risque locatif qui est assez faible sur cette classe d'actifs. Voilà, voilà pour la toile de fond structurelle. Ensuite, sur le, sur le plan conjoncturel, on sait que même si euh, la tendance long terme est porteuse, euh, ça n'empêche pas de subir quand même les, le, le contre-coup euh, des, des, des chocs conjoncturels. On l'a vu par le passé, récent, hein, sur la crise financière et sur la crise de l'euro, que le secteur immobilier n'était pas totalement immunisé contre ces effets, effets de cycle. Et là, aujourd'hui, quand je disais que les nuages s'amoncelaient sur le secteur, c'est quand même assez vrai. C'est-à-dire que les, les trois grands facteurs dont dépend le secteur de l'habitation sont plutôt relativement mal orientés. Premier facteur, c'est le chômage. On a observé au troisième trimestre, une remontée assez forte, bon, après une stabilité en trompe-l'œil au deuxième trimestre du fait justement de ces mesures d'accompagnement, post-mesure d'accompagnement, le chômage est remonté de 1,8 point et il se aujourd'hui à 9%. L'INSEE, dans ses prévisions, prévoit qu'on atteindra probablement 9,7% d'ici la fin de l'année. Ce qui veut dire que bon, ce n'est évidemment pas favorable au secteur. On sait notamment qu'une hausse du chômage, ça a tendance à fragiliser les acheteurs potentiels qui, euh, qui, ont, qui hésitent largement à investir, sur, à investir sur le long terme en achetant un, un actif. Deuxième mm. élément, alors c'est peut-être ponctuel, mais enfin c'est assez marquant, on a une baisse assez forte du revenu disponible euh, au premier semestre 2020, avec moins de 6 euh, contre plus 3 à 1 l'année dernière, mais ça on sait que ça ampute euh, assez sensiblement le pouvoir d'achat euh, immobilier, donc deuxième, j'allais dire deuxième nuage sur le secteur. Et troisième, euh, troisième nuage sur le secteur, c'est qu'on commence à observer un durcissement des conditions de proie de crédit. Euh, suite, alors, notamment suite aux injonctions des, des autorités euh, bancaires françaises, les banques ont commencé à, euh, d'une part, remonter les taux de crédit. On va voir qu'ils remontent encore légèrement, mais, mais sûrement, j'allais dire. D'environ 20 bips sur les, les plus bas de, du premier trimestre. Euh, et deuxièmement, les banques ont exigé maintenant, exigent quasi systématiquement maintenant, un apport minimum équivalent à 10% de la valeur du bien avant d'octroyer un crédit. Et ça, on sait que cette mesure va conduire à évincer à environ 10% de la demande de logement, c'est-à-dire que euh, les, les, les, les primo-accédants, les jeunes primo-accédants et les ménages à faible revenu, qui ne, qui ne peuvent pas apporter euh, ces 10%, n'ont euh, quasiment plus accès au, au crédit euh, résidentiel. Ce n'est pas rien. Donc, donc, remontée du chômage, baisse, baisse des revenus disponibles et durcissement des conditions d'emploi de crédit. Voilà les trois, dire, euh, les trois facteurs un petit peu contraires auxquels doit faire face le secteur. Alors, dans les faits, ça se traduit comment euh, au niveau du dernier point Si on regarde la slide suivante, on se rend compte qu'effectivement, après un plus bas fin, 2000, fin, 2000, fin 2019, pardon, le taux de crédit est remonté d'environ 15 bips à 1,31%. Ça, c'est le premier point. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a eu une chute de la production de nouveaux crédits en avril. On est tombé à 11, à 11 milliards contre un niveau qui était de l'ordre de 18-19 milliards en, en 2019 euh, point, euh, sur le plan trimestriel. Et là, on remonte un petit peu euh, depuis euh, quelques mois, mais au cumul, ce qu'on constate, et c'est un indicateur assez fin, c'est qu'au cumul, la production de, de nouveaux crédits hors, crédit euh, hors crédit de refinancement, de renégociation, la production de crédit baisse de 3%. Donc, ça, c'est des indicateurs qui disent que bon, bah, effectivement, on durcit les conditions de prêt de crédit et on fait moins de crédit euh, du côté des banques. Bon, ça, c'est le premier point. Ensuite, euh, les <coughs> ce qu'on constate sur les prix, et ce que je disais tout à l'heure, c'est que on est, le marché se tient. Et alors que les, les, les vents sont totalement contraires, euh, on a, je vous ai dit, remontée du chômage. On a, Je vous ai pas précisé, mais on a une baisse, d'environ 10 points du moral des ménages depuis février, durcissement des conditions de crédit, baisse des volumes, mais il n'y a pas eu d'effet sur les prix. Au troisième trimestre, les prix France entière sur les logements progressent de 4,8%. Alors ça, on peut l'expliquer de plusieurs manières. Il y a une partie de l'explication qui est liée au fait que la hausse tient, tient au fait d'un rattrapage d'un certain nombre de transactions qui ont été gelées pendant le confinement et qui ont été passés post-confinement, avec des prix, j'allais dire, pré-confinement. Deuxième chose, les catégories de revenus supérieurs qui ne sont pas touchées par le durcissement de crédit et semblent pour le moment un petit peu épargnées par, la, le, le, le, le, par le risque de perdre leur emploi. Euh, et troisièmement, la, la, la, la pénurie d'offres, parce que d'après les notaires, par exemple sur Paris, depuis la crise, effectivement la demande a baissé, mais pour un bien à l'offre, les notaires passent, précisent qu'on est passé de 10 demandes à 5 demandes. Mais ça reste quand même un marché en forte pénurie. Dans les faits, vous avez là, slide suivante, l'évolution des prix sur longue période. Et on constate qu'effectivement, pour l'instant, les prix continuent de monter, si on observe, alors que le chômage a amorcé une remontée. Et si on regarde ce qui s'est passé sur les précédentes crises, c'est-à-dire 2007 et 2012, 2007, crise financière, on a effectivement eu une baisse cumulée de l'ordre de 9% avec la remontée du chômage. C'est pour l'instant pas ce qu'on observe. Et post, post crise de l'euro, 2012-2015, on a eu une baisse des prix cumulés de 6%. C'est pas ce qu'on observe pour le moment. Donc, ce qui va probablement se passer à court, à court moyen terme, c'est qu'on va continuer sur cette tendance. J'allais dire en termes de durcissement des conditions de crédit. Le chômage a vocation normalement à continuer de monter, et a priori, ça va probablement faire pression sur les prix. Euh, suivant un ordre de grandeur, il faut rester prudent. Suivant un ordre de grandeur qu'on connaît pas, mais ça dépendra probablement de la durée de la crise et de la manière dont euh, le secteur, enfin le chômage aura tendance ou non à se propager à l'ensemble de l'économie. Donc, vent contraire, mais bonne résistance des prix qui, qui déjoue un petit peu tous les pronostics euh, à, à faire à suivre En tout cas, l'analyse, euh, mon analyse, elle est qu'on aura probablement un ajustement des prix, euh, mais qu'on va, on va, on va difficilement aller vers un, une chute brutale parce que la demande et parce que les taux. Voilà pour l'habitation, et euh, je vous dis, c'est euh, quelque chose qu'on qu suit euh, de manière assez précise, donc on verra ce que dira l'avenir. Si on passe maintenant au bureau, alors là, les choses sont un tout petit peu plus claires, euh, puisque le marché du bureau, si on se place euh, sur la slide suivante, le marché du bureau, c'est un marché où... Euh, <coughs> La demande est portée essentiellement par les créations d'emplois dans les services et qui fluctuent de, assez sensiblement à l'échelle d'un cycle. Mais surtout, l'offre dépend assez sensiblement du rythme des constructions qui ont tendance à s'ajuster avec beaucoup de retard. Le cas type de retournement de cycle dans le, dans le, dans le bureau, par exemple, notamment, c'est que vous avez l'afflux de nouveaux projets qui viennent... Qui, qui viennent abonder le marché et qui, pendant la durée de la construction, euh, j'allais dire, arrivent dans un, en livraison à un moment où la, la, la demande s'est retournée. Ce n'est pas très clair comme dit comme ça, mais en gros, euh, typiquement, vous lancez un projet de bureau sans, sans locataire et pendant la, la, la demande est soutenue au moment du lancement et pendant la, la durée de construction, le, la, la demande se retourne et au moment de la livraison, le bureau est vide et il vient abonder le stock d'offres. Et c'est typiquement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, me semble-t-il, puisqu'à l'heure actuelle, au premier trimestre 2020, il y avait en construction en Ile-de-France 1,5 million de mètres carrés vides qui devraient arriver d'ici à la fin 2022. Et 1,2 million de mètres carrés vides, ça représente 51% du stock existant. Voilà. Alors, on ne sait pas exactement euh, où en sera la demande d'ici deux ans, mais le, le plus probable, compte tenu de ce qu'on a dit sur l'emploi et compte tenu, compte tenu de ce qu'on a dit sur l'éventuelle sortie de crise, c'est que le marché ne pourra pas absorber euh, 1,5 million de mètres euh, carrés de bureaux supplémentaires. Donc, le plus plausible, c'est de dire qu'on est effectivement dans une phase où le, le, le cycle bureau est en train de se retourner. Après, si on rentre dans le détail, euh, le marché immobilier francilien, notamment, c'est, on va dire, plusieurs marchés qui ne sont pas tout, avec toutes les zones qui ne sont pas toutes logées à la même enseigne. Euh, on a deux marchés en réalité. On a Paris intramuros Tramuros et la périphérie. Et si on se place sur le, la slide suivante, on se rend compte que si on regarde la situation off-demande par zone, on se rend compte sur les, les, les deux histogrammes de gauche que Paris, quartier central et autres Paris ont, ont une situation de demande de pénurie, avec grosso modo un mètre carré offert pour deux mètres carrés demandés, et euh, à l'inverse, la périphérie est déjà en surcapacité. Donc si on, on essaie de projeter un peu ce qui peut se passer sur le secteur à horizon deux ans, en tenant compte euh, des livraisons dont je parlais tout à l'heure, il est intéressant de noter comment on pourrait, quel type de projection on peut faire sur sur le marché du bureau à deux ans. Là, sur cette slide là, j'ai intégré dans le stock d'offres euh, en bleu euh, les livraisons attendues euh, à horizon 2022, et, et, et, et je compare ça au, au niveau de demande moyenne qui sont les histogrammes en gris. Alors, ce qu'on constate, c'est alors ça c'est une projection on va dire relativement pessimiste parce qu'elle part du principe que tout ce qui va être construit ne sera pas absorbé, ne sera pas loué et ne sera pas absorbé par l'amende donc viendra abonder l'offre et c'est bon, un, un scénario un peu pessimiste mais c'est intéressant parce que ça donne quand même des ordres de grandeur assez, assez pertinents je trouve ce qu'on constate c'est que si rien n'est absorbé en termes de livraison on aura vraiment deux marchés, on aura Paris quartier central et autre Paris à l'équilibre et périphérie en très forte surcapacité, notamment la défense, pardon, la banlieue ouest et la défense où on aurait un niveau d'offre équivalent à trois fois la demande moyenne. Donc un niveau d'offre équivalent à trois fois moyenne. Euh, les locations annuelles. Quoi. Trois années de location en gros en stock d'offres. Donc, bon, euh, voilà, voilà, voilà, voilà le constat. Euh, alors Je sais pas, encore une fois, l'inconnu dans cette histoire, c'est le niveau auquel la demande sera capable d'absorber, juste comme ordre de grandeur. On peut estimer que pour absorber les surcapacités, notamment en banlieue ouest, il faudrait créer à peu près... 90 000 emplois de services dans les deux ans. Et ça, ça a, déjà été fait entre, ça a déjà été fait par le passé. On a déjà créé 90 000 emplois en deux ans dans les services, notamment informatique, télécom et, et finances. Et ça, c'est fait entre 2000 et 2002. Et entre 2000 et 2002, le, la croissance du PIB cumulé a été de 7%. Donc, euh, on sera probablement dans... Je ne veux pas être pessimiste, mais à l'horizon 2022, il y a fort à parier qu'on essaye de rattraper le retard qu'on a accumulé cette année, mais euh, je, je pense qu'on peut raisonnablement penser qu'on n'y arrivera pas. Voilà, donc le marché, de toute façon, va vers un... On est dans une phase de retournement qui touche en particulier la du ouest. Point de vue prix, euh, qu'est-ce que ça va donner Bon, ben, on pense qu'évidemment, euh, on a des ajustements à venir sur les valeurs d'expertise et sur les loyers. On ne voit pas comment, euh, notamment en banlieue ouest, notamment à la Défense, qui est, qui est souvent euh, la zone emblématique euh, de, la, de la première périphérie ouest, on ne voit pas comment euh, les, les loyers pas, ne, ne, ne, ne pourraient, pourraient ne pas s'ajuster. Euh, L'idée, c'est que pour l'instant, euh, dans la composante prix, vous savez qu'une un, un, valeur d'actif, c'est un loyer de marché divisé par un taux de rendement. Alors pour l'instant, les, les taux de rendement à la défense, évidemment, il n'y a pas beaucoup de transactions, mais pour l'instant, les taux de rendement ne bougent pas. Mais je pense, moi, que les ajustements de prix euh, se feront via les loyers. On va faire baisser probablement le loyer de marché moyen. C'est ce, ce qui, à mon avis, ce vers quoi vont tendre les experts. On va faire baisser les, les, les, les, les valeurs locatives moyennes et peut-être qu'on ajustera mais très à la marge le rendement, mais en gros, si on, est en, on, est entre, si on table sur 10 à 20% de baisse des valeurs d'actifs à la défense à horizon 2 ans, je, je, je crois qu'on qu on on sera à peu près dans la, dans, dans la réalité. Voilà, pour ce qui est du reste des zones, on pense que Paris euh, tiendra. Euh, on pense notamment qu'on aura probablement des... Euh, des, des mesures d'accompagnement euh, franchise de loyer et autres qui pourraient éventuellement euh, s'accentuer mais ça n'aura pas d'impact majeur sur les valeurs d'expertise. Alors Après, petite nuance sur ce que j'ai dit, euh, le marché n'est pas un marché figé. Euh, quand vous avez euh, une, une explosion des, des surfaces disponibles à la défense, il se peut qu'il y ait des mouvements euh, intra-zone qui font que quand l'écart de loyer est trop fort entre la défense et Paris Intramuros, par exemple, on choisit de, de, de se réorienter vers ces zones périphériques à bas prix, qui sont devenues à bas prix. Donc euh, voilà, c'est des choses qui peuvent éventuellement euh, nuancer le, le, mon propos, mais à la marge, euh, pour faire face à une, une remontée des capacités d'une telle ampleur, il y a, il y a, il y a typiquement euh, qu'un qu ajustement de prix. Euh, régler les choses. Voilà pour le, pour le secteur du bureau, donc aussi de, en phase de retournement avec des effets assez rapides qui devraient être lisibles, je pense, à partir de 2021, euh, au, moment où les, au moment des fins de bail de la, moment des renouvellements de bains. De, renouvellement, renouvellement alors, en ce qui concerne les commerces, alors juste, pardon, un dernier mot sur le, le bureau, la chose, relative, enfin, la, la chose relativement positive qu'on a pu observer durant cette crise, que, et contrairement aux, autres, aux précédentes crises, c'est que le marché de l'investissement ne s'est pas fermé. Ça, c'est assez fondamental. C'est-à-dire que, le, parce qu'il y a eu une, une, enfin une, une problématique d'aide assez forte au pic de la crise en, en, en avril-mai sur la plupart des foncières, on a eu un gros doute sur leur capacité à, à alléger leur bilan rapidement. Et l'enseignement de ces, ces six derniers mois, c'est que, le marché, s'est relativement bien tenu. Le marché de l'investissement, c'est relativement bien tenu sur les bureaux. Ça leur a permis de continuer à céder et à arbitrer leurs actifs. Et ça, c'est un, un, un problème en moins à régler. Le problème à venir, c'est plus des problèmes locatifs et moins des problèmes de bilan. Et ça, c'est plutôt positif sur le secteur. Voilà. Si on passe ensuite au, au commerce, alors le commerce, c'est... Euh, c'est une situation qu enfin, qui est un petit peu paradoxale, parce que c'est une tendance structurelle assez, assez compliquée, euh, mais qui a été un petit peu rattrapée par le conjoncturel avec la crise du Covid. Si on regarde ce qui s'est passé, bon, donc la, la toile de fond euh, au global, c'est que sur le commerce de détail, euh, le commerçant en ligne gagne à peu près 0,5 point de part de marché chaque année depuis une vingtaine d'années. Donc en Europe, en France pardon, il atteint 10% de part de marché, alors que le chiffre d'affaires des centres commerciaux stagne depuis euh, sur la même période. Alors ce qui, quand je dis que le conjoncturel a rattrapé le structurel, c'est que bah, la crise Covid a entraîné, veux dire, elle a enfoncé le clou, pour parler un peu vulgairement, parce qu'en fait. Bah, ce qu'on a observé, c'est que les surfaces commerciales non alimentaires ont dû fermer pendant toute la période de, de, de confinement, ce qui, oblige, ce qui a obligé les opérateurs de centres à tourner à 30 ou 40 de leur capacité, tandis que parallèlement, euh, euh, les ventes en ligne ont continué de fonctionner euh, normalement. Alors, cette crise a aussi euh, entraîné une sorte d'accélération euh, enfin, des dames. Début de révolution au niveau des grandes enseignes de distribution euh, qui ont décidé euh, d'une manière un petit peu brutale d'accélérer leur mutation vers euh, le multicanal, c'est-à-dire que le, le multicanal étant le, la manière de coupler le, les ventes en ligne avec le commerce physique. Et alors, dans ce, les conséquences de tout ça, c'est que ça les conduit à, ça va les conduire à se redéployer en termes d'implantation physique. Et donc, à fermer un certain nombre de magasins, l'idée étant de se concentrer sur les magasins les plus performants en cédant les actifs les plus, les plus mal exposés. Alors, ce qu'on sait, c'est que ce qu'on va dire, c'est par rapport au secteur du centre des centres commerciaux, la croissance du e commerce va continuer. Ça, c'est indéniable. Mais ce que je crois, c'est que par rapport à ce qui se passe dans le secteur, notamment au niveau boursier, c'est quand même important de dire que ce n'est pas pour autant la fin des centres commerciaux. Et moi, mon analyse, c'est que... Ce L Interprétation qui est faite par les marchés euh, de ce qui se passe actuellement et les valorisations notamment appliquées aux foncières cotées, euh, moi, me paraissent un petit peu exagérées. Si on regarde euh, euh, les niveaux auxquels sont valorisées euh, les trois principales foncières de centres de commerciaux en France, euh, Merci les Clépierre ou euh, Minibay, elles évoluent euh, entre. Euh, 20 et 40 de leur valeur d'expertise, valeur d'actifs net, pardon. Alors, ce qui, ce qui est fait comme analyse, c'est qu'on pense, le euh, marché va, va un peu vite, mais le marché pense que euh, la crise du Covid va accélérer le, le déclin, j'allais dire, structurel de ce secteur euh, et entraîner à court terme des baisses assez fortes des valeurs d'actifs. Le marché prévoit des baisses de valeurs d'actifs entre 30 et 35 euh, et ces, ces baisses assez, vite, assez rapides des valeurs d'actifs euh, vont conduire à accélérer les, enfin, à conduire à une dégradation assez sensible des ratios d'endettement qui sont en partie calculés sur les valeurs d'expertise euh, et qui, ça va obliger les, les fonds, la plupart des foncières à accélérer leur désendettement, à opérer des, endett, des désendettements en, en urgence. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec l'augmentation de capital raté d'Unibail, euh, qui s'est senti obligé de, de lever l'équivalent de sa capitalisation boursière pour, faire, pour, pour, enfin, pour se désendetter euh, dans l'urgence. Moi, ce que je pense, c'est que, euh, bon, ben, quand je dis que c'est exagéré, je pense qu'anticiper une baisse de 35% sur, sur des périodes assez courtes de valeur d'expertise c'est aller un peu vite en besogne. ce qu'on constate pour l'instant c'est que les baisses des valeurs d'expertise à 9 mois, elles sont plutôt entre 7 et 8% ce qui veut dire que pour aller sur une baisse à 30%, ça va se faire si ça se fait, et je ne le crois pas mais si ça se fait, ce sera plutôt sur 2-3 ans et 2-3 ans, ça laisse quand même le temps de se désendetter ensuite, si on regarde ce qui se passe au niveau sectoriel euh, oui, les grandes enseignes de distribution vont passer au multicanal oui, elles vont fermer euh, euh, certains sites, oui, elles vont devoir se renforcer sur les meilleurs sites, euh, mais les meilleurs sites, ils sont quand même un petit peu euh, au sein des grandes sociétés de centres commerciaux. Euh, quand, vous avez, quand vous avez des, des sites du type euh, euh, Les Quatre temps à la Défense, le Forum des Halles, c'est quand même des sites relativement incontournables. Et je ne vois pas un, une grande, grande enseigne de distribution tourner le dos à ce type d'enseigne, à ce type de, de, de, de centre. Et deuxième point à nuancer quand même, c'est que même si on réduit le nombre d'implantations, ça ne veut pas dire qu'on réduit le nombre de surfaces occupées. Si vous prenez l'exemple de Zara, par exemple, qui a annoncé qu'elle fermerait 15% de ses magasins dans le monde, l'idée pour elle, c'est de réduire les petits formats qui sont un peu moins rentables, donc les formats de moins de 700 m, mais c'est de se renforcer sur les plus grands sites, sur les formats un peu plus puissants, autour de 3000 là Ça, c'est la, la stratégie de Zara. Et l'impact net sur les surfaces prises, c'est euh, une extension des surfaces occupées plutôt que des plutôt que des réductions de surface. Ça, c'est quand même une nuance à apporter à ce qui se passe et à, à, à la généralisation de l'offre multicanale. Un, y a pas, on, on, on, on, tourne, enfin, on continue d'avoir des implantations physiques euh, importantes. On choisit les meilleurs centres, les meilleurs sites, pardon, les meilleurs centres par la, par la force des choses. Euh, ce qui veut dire que euh, si vous avez les bons centres, euh, vous avez encore euh, de la demande, même si on est euh, dans une phase de mutation assez forte. Euh, C'est vrai qu'on entend beaucoup d'actualités hein, sur le secteur, tu parlais de Zara, euh, on l'a entendu encore récemment avec Kering, euh, avec euh, le magasin Citadion sur les champs élysées qui allait fermer, donc il y, y a quand même, ça bouge. Hein, ça. C'est-à-dire que les cartes sont en train d'être rebattues, ça c'est très clair. Euh, maintenant, euh, y a, le, le tout internet euh, avec zéro magasin, je pense que ça n'existera pas. Euh, D'une part parce que en, en, en, en ex-nilo, c'est-à-dire si on prend le, le, la, la vente en ligne seule, elle n'est pas rentable. La livraison euh, coûte très cher, le stockage coûte très cher. Donc il faut l'intégrer, c'est-à-dire que ce n'est pas un modèle... Euh, parfaitement rentable. Donc l'offre multicanale, elle, elle, elle, elle existe pour cette raison-là. Euh, deuxièmement, ce qu'on constate pour l'instant, c'est... Enfin, moi, ce vers quoi on va aller, je pense, c'est qu'on va, va avoir une dichotomie beaucoup plus forte entre les bons et les mauvais actifs. Pour l'instant, euh, le marché est en train de jeter le, le, le bain et l'eau du... Et et du euh, le bain avec le... Les, <rire> je ne sais pas comment on dit. Mais en gros, il n'y a aucun tri qui n'est fait. On balance tout. Tout le secteur est acheté à la poubelle. Moi, je pense qu'on va aller vers quelque chose de beaucoup plus... Euh, on va opérer avec beaucoup plus de discernement. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on va effectivement avoir des, des ajustements de loyer, parce que ça existe. Mais ce que, ce que disent les experts aujourd'hui, c'est que on a, sur les meilleurs centres, on a des, des ajustements de prix de 5 à 10 en termes de loyer. Ça, c'est ce qu'on ce qu observe pour l'instant. Et c'est a priori la tendance qui... Parce qu'on est quand même dans un, dans un choc d'activité assez fort hein, cette année. Enfin, je veux dire deux mois d'arrêt d'activité plus le mois là qui vient, donc l'ajustement de loyer si vous êtes, soit vous, enfin, pour un locataire s'il ajuste son loyer à la baisse de 10% c'est qu'il a fait ses calculs, s'il ne peut pas tenir ce, ce, ce, ce rythme là, il part deuxième point, sur les actifs de mauvaise qualité, on serait plutôt de, de, sur un ajustement de l'ordre de 20% et troisième point, les actifs de très très mauvaise qualité, ils ont vocation à fermer, à évoluer euh, bah, à être muté dans une autre, une autre, une autre affectation. Je vais juste terminer un, un dernier point, après je vous donne la parole, enfin je donne la parole à Philippe et aux, aux internautes. Euh, on, fait un on fait beaucoup de parallèles avec, la, avec les États-Unis et euh, la Grande-Bretagne. La nuance à apporter, c'est que, un, les États-Unis, euh, ils sont en termes de, de cap, enfin, de... de d'équipements en centres commerciaux, cinq fois plus équipés que par milliers d'habitants que la France ou l'Europe. Ça, c'est première chose. Deuxièmement, la Grande-Bretagne, c'est un système de loyer beaucoup plus pénalisant pour les locataires dans les centres commerciaux. En gros, en Grande-Bretagne, quand vous êtes dans un centre commercial le propriétaire vous prend 18% de votre chiffre d'affaires, ce qui laisse assez peu de marge de manœuvre à des, ajustes, à des baisses d'activité. En Europe, on est plutôt autour de 10-11%. Donc le parallèle, il faut pas. Voilà, le, parallèle, il faut le faire, mais euh, de manière un peu plus. Euh, juste, Donc les, là, les valeurs d'expertise et les, les cours de bourse euh, nous, nous donnent des, des, des signaux, euh, je veux dire un peu trompeurs et un petit peu exagérément pénalisants. Voilà, je vous. Je, <rire> Merci. Vous. Non, non, c'est parfait. Merci beaucoup, euh, Farid. Euh, du coup, l'objectif c'était effectivement de faire un. Un panel assez large et un point assez large sur l'immobilier, ces, ces trois composantes. Euh, on a beaucoup de, de discussions avec vous hein, sur euh, les allocations d'actifs, pourquoi il y a eu beaucoup d'attrait aussi sur l'immobilier, beaucoup d'investisseurs allaient chercher euh, le rendement, hein, d'ailleurs c'est ce, ce rendement le plus régulier possible et puis avec une certaine préservation euh, euh, du capital. Euh, ce que l'on insiste là aujourd'hui c'est que l'immobilier doit faire partie évidemment de vos, vos allocations d'actifs, mais attention de ne pas investir les yeux fermés comme ces dix dernières années parce que le monde, le monde change, euh, ça n'est pas une matière où le capital est garanti, euh, donc tu en parlais, il peut y avoir des, des réévaluations de, des actifs nets immobiliers et puis c'est vrai que les rendements sont plutôt tendance à, en dehors de, de, du résidentiel, mais euh, sont plutôt euh, à la baisse. Donc, euh, je rappelle, vous nous connaissez bien, euh, Trustim Finance et son approche satisfaction client, mais euh, on ne peut que rappeler de bien diversifier un portefeuille, à la fois avec des actifs illiquides euh, et de qualité. Hein, tu nous as rappelé qu'il fallait être très sélectif sur sur l'immobilier, d'ailleurs, comme tout, tout investissement. Et puis, je rappelle aussi que aux côtés des actifs illiquides, qui en principe, Devrait apporter un surplus de rendement par rapport à des actifs liquides pour contrebalancer cet inconvénient de, de l'illiquidité. Ben, je vous utilisez assez fréquemment euh, Trust Team Optimum, voire euh, Trustim Rockflex aussi au, au, aux côtés de, de cet immobilier. Et euh, moi, je vous invite à la fois, effectivement, à profiter de, de, des actifs euh, illiquides comme des actifs liquides euh, au travers de Trustim Optimum et Trustim euh, Rockflex. Donc, c'est important. Euh, tu gères euh, avec Jean-Luc Alain et, et, et comment dire, et Muriel Blanchet, notamment d'Optimum, euh, bah, vous regardiez très attentivement les foncières, hein, parce que les, les foncières euh, avaient bien, bien chuté. Euh, vous avez d'ailleurs dans le creux de marché euh, commencé aussi à réinvestir sur ces foncières. Donc, il peut y avoir aussi des opportunités sur ce sur ce marché. Alors, maintenant la, la parole évidemment est, est, est à vous, euh, vous avez sans doute des, des questions, donc euh, n'hésitez pas à, à, à, comment dire, à, à les poser, euh, n'hésitez pas à activer d'ailleurs vos micros, et puis à les, à les poser directement, on sera ravis de, j'allais dire, de... Euh, hop. Voilà, alors je, je suis en train de regarder... Alors plusieurs questions, du coup je les ai lues, je les lis au fur et à mesure. Euh, alors plusieurs choses. Donc, euh, on nous les slides à la fin de la réunion Je vous réponds, oui. Vous aurez les slides. On va vous les, les envoyer dans, dans, dans l'après-midi. Donc, euh, ça ne manquera pas de vous les faire parvenir. Vous pensez que les, les ajustements de prix marrons quand Donc, le timing des ajustements. vite, on en a parlé. Mais après le. Alors. Bon, là j'ai pas le pas quel type d'immobilier, tu avais dit que l'immobilier euh, résidentiel serait plutôt stable, après c'est peut-être plus sur l'immobilier commercial et... Mais sur les commerces, je pense qu'on est, on est, on est y est déjà, parce que les commerces on a déjà sur les valeurs d'expertise, euh, je disais par exemple qu'Unibail a publié moins, moins, moins 8 sur le sur 9 mois. Ouais. Donc le moins 8 c'est pour l'instant ce qu'on a, avec des, des, des baisses à deux chiffres aux états unis et en Europe, mais je ne sais pas si ça vous intéresse en particulier. Et des baisses, voilà, je vous dis, on est entre moins 6 et moins 8, suivant les, suivant les pays pour les centres commerciaux. Après, sur les bureaux, euh, bureaux c'est plus 2021. Parce que mais les bureaux, ça un peu plus lent. Bah, les bureaux, c'est-à-dire que quand, tant que vous avez un locataire qui paye le prix de, de l'ancien prix, euh, l'expert va, va ajuster, mais plutôt euh, à partir de, enfin, au moment du départ. Parce que, je pense que le plein effet, c'est plutôt 2021. Ok, donc la prudence effectivement, et puis diffusion effectivement sans doute sur sur l'année prochaine. Une autre une autre question qu'on n'a pas abordée, c'est vrai que certains investisseurs l'abordent, le point sur l'immobilier logistique et les tout ce qui est immobilier soins de santé, je pense aux EHPAD notamment. Euh, Qu'est-ce que tu penses là-dessus bah, bah, qu'on dit sur, sur ce qu'on dit sur internet. Euh... Ça rejaillit évidemment positivement sur le, sur le segment de la logistique. Le, ça rejaillit favorablement sur le marché de la logistique. Bon, la logique, Le e-commerce, encore une fois, euh, se développe. L'offre multicanal des, des grandes... Des, des, quand je dis que la, la grande, la, les grandes enseignes de distribution vont accélérer le multicanal, ça veut dire qu'elles vont accélérer euh, la demande logistique. Elles vont mettre en place des systèmes de distribution, etc. Donc, forcément, la logistique, elles vont, elles vont en couple. Ce que je disais sur la dernière présentation, le grand paradoxe aujourd'hui, c'est que les rendements sur les actifs logistiques très haut de gamme, ils sont inférieurs aux rendements sur les actifs centres commerciaux ou quasiment au même niveau que les actifs centres commerciaux. C'est quel ordre, du coup C'est 4%. 4%. Voilà. Un, très, un actif très haut de gamme, un, un, un, un bail... Un bien logistique loué à Amazon sur 20 ans, ça se paye 4%. Voilà. Un centre commercial très haut de gamme, ça se paye 4%. C'est un peu le signe des temps. cest un peu les deux, j'allais dire, les deux courbes qui se croisent. Un petit peu, c'est un peu Mais évidemment, la logistique, oui, ça, c'est une Elle demande assez sourire. Le marché des, des Là, résidences ça fait... de santé, oui. ça, ça, a très, très bien tenu. Et je pense que ça continuera de très bien tenir. Il n'y a pas de, j'allais dire, c'est un peu du, du résidentiel, euh... oui plus, médicalisé, euh, bon, j'allais dire c'est un peu dans la même veine que les, les actifs résidentiels. On, problème, on aura peut-être des ajustements de prix conjoncturels, mais euh, structurellement, le, effectivement, c'est un, un secteur qui, aura, qui continuera d'avoir le vent dans le dos. Merci Farid, pour, euh, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alors, euh, donc plusieurs autres questions apparaissent, donc là, on parle aussi des questions et pour les murs d'hôtels, euh, donc ça c'est aussi un, un autre pan d'activité immobilier et puis euh, les gérants de SCPI joueront ils le jeu de revaloriser leurs actifs comme le font les foncières cotées euh, C'est aussi une bonne, euh, Alors, sur bonne les SCPI, question. Ben, je crois que sur les SCPI vous êtes, euh, vous avez, vous êtes tenu de le faire je crois, une fois par an mmh. donc effectivement euh, il y a un effet décalage mais mais euh, légalement, vous êtes tenu de le faire. Donc, le sujet, la question ne se pose même pas. C'est-à-dire que vous êtes tenu d'expertiser de, de, de, une partie de Tout, des actifs ouais. euh, deux fois par an. Donc même, je ne sais même pas si c'est pas deux fois par an, mais c'est peut-être un minimal. On an. sait que c'est deux fois par an, oui. mais euh, il semblait que... Les... Voilà, donc ça, c'est... Un... Légalement, elles sont tenues de le faire, donc il n'y a pas d'histoire là-dessus. Ensuite, en ce qui concerne les on est évidemment mal orienté. Alors là, je pense que l'ajustement, il va avoir lieu dès cette année. On va probablement avoir une remontée des... des des taux de capitalisation une baisse des, des valeurs d'expertise hum. voilà ça c'est encore une fois euh, puis ça va être très lié à, à l'évolution du, du covid aussi oui. après euh, encore une, une fois la pandémie dans, ou... là, on a eu un... là c'est pareil c'est comme les cent comme la là c'est sans précédent donc forcément ça va, ça va, jouer, sur la... ça va jouer sur les valeurs d'expertise mais euh, bon est-ce est... encore une fois est-ce est-ce qu'il met, est qu faut mettre à la poubelle tout le secteur hôtelier je pense pas non, en après fait, c'est le timing, parce voilà. qu'il y a beaucoup d'investisseurs voilà. qui se posent la question, Alors, on a pas si parlé... ça dure quelques voilà. mois, oui, mais si voilà. ça dure plus longtemps. Après le point c'est qu'effectivement on n'a pas parlé de vaccin. mais s'il arrive, effectivement, ça pourrait euh, rendre les choses un peu plus simples. Que, ce, que, ce que disent les foncières, c'est qu'il n'y a pas d'amélioration avant le premier trimestre 2021. Au niveau de l'activité pour le coup, euh, normalement les experts sont censés lisser ces effets-là euh, sur la durée, hein. ils ne vont pas ajuster euh, en fonction de des trois dernières moitiés d'affaires, mais euh, oui, oui on va on va probablement avoir un, un, un ajustement de valeur euh, bon. assez sensible dès cette année. Oui, ça devrait être assez assez rapide. Ouais. Merci pour toutes ces toutes ces questions. Je voulais revenir peut-être sur le aussi un, un, un point clé hein, dans dans vos allocations d'actifs l'immobilier c'était souvent pour enfin c'est toujours souvent pour les poches défensives des allocations d'actifs euh, il n'est pas rare que vous ayez placé des, des SCPI ou des OPCI dans le cadre de contrats d'assurance-vie pour faire un complément du, du fonds en euros. Euh, je pense qu'on on communique nous beaucoup là-dessus. Euh, il faut bien diversifier ses placements. Ça, Vous le savez encore mieux que moi, vous êtes des professionnels de, de l'investissement. Euh, L'autre chose qui est importante, c'est de pouvoir être très agile sur les marchés vous l'avez vu, euh, on peut avoir des surprises comme une pandémie euh, qu'on n'attendait pas, euh, et c'est là où on voit que des marchés euh, comme l'immobilier, on peut voir des foncières, je pense à Unibail qui perd 70% de sa valeur, qui peut rebondir de 20% en une journée, rebaisser le lendemain, bon, c'est très fluctuant, donc je ne saurais que vous recommander, un, de, bien entendu, de diversifier vos placements, deux, de, de faire confiance à des acteurs, et peut-être pourquoi pas euh, Finance aussi dans ses capacités, je pense au travers de Trustim Optimum et de Trustim Rockflex, à intervenir sur ces sujets de placement plutôt défensif, euh, avec des volatilités faibles, et surtout qui ont une particularité, c'est qu'ils sont réactifs. Je pense, toi tu le, tu le fais Farid dans la gestion de, de Trustim Optimum, et eh bien parfois il faut s'écarter de l'immobilier et puis parfois il y a des, des opportunités euh, quand les des, des valeurs ont, ont très sensiblement baissé de, de revenir. Donc euh, garder aussi cette souplesse, cette réactivité euh, que l'on opère euh, à la fois sur Trustim Optimum et euh, Trustim Rockflex qui en plus euh, viennent sélectionner des des classes d'actifs, dont l'immobilier, toujours avec l'approche satisfaction client, c'est-à-dire les entreprises qui sont les plus en lead financièrement, puisqu'ils ont une clientèle très, très fidèle. Important, parce que dans le domaine obligataire, la capacité de remboursement, c'est ce qui fait la, la solidité de votre, votre entreprise. Donc, euh, encore une fois, merci à tous pour votre, votre attention. On vous envoie ces, ces slides dans les dans les prochaines heures en tout cas, au plus tard cet après-midi. Et puis, euh, on vous donne très vite rendez-vous pour une autre euh, visioconférence qui sera très vraisemblablement euh, liée à, euh, à l'art, euh, j'allais dire, de l'art de la transaction, l'art euh, d'investir et avec un bon timing. Et là, on fera appel à d'autres gérants spécialisés sur les, sur les actions. Donc, euh, à très vite et merci encore pour votre, votre temps. Et nous vous souhaitons par avance un excellent week-end. À très bientôt. À tous. Merci, Merci de votre fidélité de